Bonjour à toi chers spectateurs. En décalage, au tres de Juan Ro Jiménez Peña, c'est un film dont j'avais pas beaucoup entendu parler, que j'ai vu pas mal en avance puisque je l'ai découvert lors du Festival du cinéma espagnol de Nantes il y a maintenant plusieurs mois. Mais c'est un film qui avait un pitch assez accrocheur, qui était porté par une actrice que personnellement j'apprécie énormément. Et au-delà de ça, bah, je dois avouer que la base même du projet pouvait être très intéressante et quasi expérimentale en un sens. Le résumé pour faire simple, C est ingénieur du son et monteuse sonore pour des séries et des films en Espagne. Du jour au lendemain, sa vie bascule lorsqu'elle se découvre un mal très étrange. Elle entend tout avec un décalage de une minute et ce n'est que le début. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on sent que le cinéaste espagnol n'a pas uniquement eu envie de vouloir construire un film conceptuel. Parce que clairement, au vu du pitch que je vous ai annoncé, on imagine tout de suite un long métrage qui va vraiment sonner comme un film à concept et peut-être se limiter uniquement à ça et donc potentiellement derrière on peut perdre une portée ou en tout cas une puissance dramatique ou cinématographique qui serait beaucoup plus évocatrice pour la plupart des spectateurs mais heureusement Jiménez Peña arrive à construire un film qui se veut être avant tout un portrait de femme et un portrait de société. Bon, pas non plus un portrait sociétal. Hein. L'objectif n'est pas de placer un personnage au sein d'une société espagnole et au sein d'un changement sociétal qui va la bouleverser. Le but, c'est vraiment de la mettre en rapport avec la société et de montrer à quel point parfois un personnage qui ne se sent pas en adéquation avec la société va le ressentir physiquement. Et cette partie-là est très intéressante parce que du coup, ça permet d'exploiter une partie, entre guillemets, d'immersion et de ressenti du spectateur qui va être très acerbe, qui va être vraiment poussée dans un extrême où on va être à fleur de peau et où on va se dire « ce personnage, j'arrive à m'identifier à elle parce que ce décalage, on peut tous le ressentir ». Pas aussi physiquement, c'est plus métaphoriquement d'habitude, mais en tout cas, la manière avec laquelle le cinéaste arrive à faire développer ça à l'écran, arrive à mettre ça en forme, arrive à construire... Tout un film vraiment orienté autour de cette vision, ben c'est cette partie-là qui est réellement intéressante. Cela n'empêche que le film peut être un petit peu long, parfois peut-être un petit peu maladroit, et parfois les séquences où justement le concept est mis en exergue, euh, c'est peut-être un petit peu lourd, mais dans l'ensemble, je trouve que ça fonctionne extrêmement bien. Les films au pitch accrocheur et alléchant peuvent donner lieu à toutes sortes de moments de cinéma, aussi bien innovants que fascinants, ou bien simplement lourdingues, pas du tout maîtrisés, ou même simplement maladroits dans ce qu'ils cherchent à mettre en exergue ou en forme par le biais de leur construction. Juan Menez Peña, nous offre un drame qui réussit par sa forme et son fond d'une grande singularité à donner lieu à une œuvre accrocheuse et très émouvante, qui va bien plus loin que sa base soignée et forte, mais qui pourrait sonner comme limitée par sa posture assez simple dramatiquement, pour donner lieu à un moment de cinéma avec une belle réflexion sur l'alignement social d'un personnage. En termes d'écriture, le scénario est signé Pere Altimira ainsi que Juan Ro Jiménez Peña. L'écriture consiste vraiment à mettre en forme le personnage de C. L'objectif c'est de construire un récit qui va s'attacher à elle profondément et qui va surtout jouer entre ce qu'elle ressent, ce qu'elle vit et ce qu'on doit interpréter finalement de ce rapport entre le son et l'image qu'on évoquera après, parce que pour moi, ça c'est vraiment plus de l'ordre de la mise en scène. Ici, ce qui m'intéresse, c'est réellement cette idée que cette femme va ressentir un mal-être, et que ce mal-être, bien au-delà de réussir à l'apprendre physiquement, va l'apprendre aussi psychologiquement. Et du coup, on va ressentir un affect très particulier pour ce personnage, non pas uniquement parce qu'il y a ce décalage, qui est présent, qui est physique, qui se ressent, et que nous, en tant que spectateurs, on arrive à identifier très clairement, mais au-delà de ça, parce qu'on sent qu'il y a des choses derrière. On sent qu'il y a du mystère, qu'il y a un vrai questionnement, qu'il y a une véritable réflexion autour de ce que cette femme a vraiment envie de savoir, parce que, je vais éviter de trop vous spoiler, mais toute la dramaturgie consiste à mettre en forme le personnage de C et surtout à lui ajouter des éléments qui vont faire qu'on va s'intéresser de plus en plus à elle. Des événements familiaux, des événements professionnels, personnels, intimes, tout plein de petites choses comme ça, qui vont permettre en tant que spectateur de mieux identifier qu'est-ce qui « cloche » entre guillemets avec C. Et il y a plein de scènes qui, je trouve, dégagent des éléments de cinéma qui sont très surprenants. Le film est clairement un drame durant une grande majorité de son temps. Mais régulièrement, les deux scénaristes vont amener des petites scènes de comédie qui ne sont pas forcément des, des grands moments de drôlerie. C'est surtout des petits moments légers qui rappellent que c'est un film qui parle d'une femme qui a une vie particulière. Et cette vie particulière, par ce décalage, par justement ce petit truc qui va la rendre si singulière, et bien parfois ça peut amener à des situations qui sont drôles. Et j'ai beaucoup aimé justement cette balance qui permet un petit peu de relativiser le côté assez tragique par instant de son histoire qui pourrait réellement bloquer le spectateur et l'empêcher de rentrer pleinement dans la narration. Jiménez Peña et Altimira nous emportent dans un récit dont l'évocation peut sonner comme très simple, voire même potentiellement trop simple pour quelques spectateurs, pouvant donner l'impression que la dramaturgie ne cherche qu'à exploiter l'aspect purement fantastique de la base de cette écriture. Mais heureusement et rapidement, les deux scénaristes veulent avant tout construire un récit autour d'une femme cherchant à comprendre pourquoi elle a toujours du mal à s'aligner avec la société et avec ses proches, pour développer un récit accrocheur et fort, qui parvient à nous emporter avec justesse et finesse dans une aventure dramatique et cinématographique réussie. En termes de mise en scène, Jiménez Peña, ce qui, ce qui est forcément intéressant et qu'on a tout de suite envie d'aborder, c'est justement ce rapport si particulier qu'il va mettre en place dès le début du film entre le son et l'image. C'est forcément un rapport qui va toucher l'affect, je pense, de beaucoup de spectateurs très cinéphiles, ou en tout cas si ce n'est très cinéphile, bien accrochés à une conception vraiment graphique cinématographique et sensoriel du cinéma parce que dès le moment où il pose son concept dès le moment où on arrive au début du film dès les prémices on sait exactement devant quel type d'expérience cinématographique on va se retrouver c'est à dire une expérience qui va se jouer un petit peu de nous s'amuser des détails qui font une œuvre de cinéma s'amuser justement de cette idée que s'il y a un problème de raccord entre l'image et le son, on va ressentir un petit problème on va se dire ça ne marche pas il y a un truc qui fonctionne pas et là, du coup, vu que c'est poussé dans un retranchement qui est physique, qui est présent, et qui, du coup, peut être identifié cinématographiquement parlant, ça a dû être déjà une sacrée expérience à tourner. Et au-delà de ça, c'est vraiment un film qui, du coup, procure un sentiment particulier. Et c'est ça, je trouve, la grande force de ce long-métrage. En décalage est un film qui épouse parfaitement son titre français, qui épouse vraiment cette idée que non seulement c'est un personnage qui est en décalage par rapport à tout ce qui se passe autour d'elle, mais surtout c'est un personnage qui est en décalage littéral par rapport au cinéma. Donc c'est quand même assez génial de mettre en scène un personnage qui ne veut pas être dans un carcan cinématographique. Et à partir de là, le film a un espèce de, de jeu entre le spectateur, l'image, le son. Et ce triangle infernal arrive à très très bien se mettre en exergue, arrive à très très bien se construire, arrive à très très bien se développer. Et c'est ça finalement qui donne de la vraie force à ce long métrage. C'est qu'on a cette sensation que c'est un film à concept qui ne se limite pas uniquement à son concept parce qu'en tant que spectateur, on va le voir comme quelque chose d'un petit peu plus profond que ça. Et c'est ça la grande force, je trouve, de ce long métrage. Jiménez Peña construit et développe une scénographie très simple mais qui parvient dans sa structure assez classique à s'aligner parfaitement avec l'ambition sonore évoquée avant pour donner lieu à une œuvre de cinéma explorant bien plus qu'une simple base plus ou moins accrocheuse en fonction du point de vue que l'on porte sur la réalisation. Et clairement dans son genre, la forme que le metteur en scène espagnol donne à son métrage est une forme tout simplement merveilleuse, renforçant notre immersion et consolidant notre accroche avec cette femme pour mieux porter le message principal d'un récit qui réussit à aller ainsi beaucoup plus loin qu'espéré. En termes de casting, celui-ci est plutôt bien. Je dois avouer que niveau des rôles secondaires, on ne retient pas forcément beaucoup d'acteurs. On retient Mickey Espargay, on retient Francisco Reyes, on retient Luisa Merelas, Cristina Iglesias, Fran Lorraine, euh, Julio Scotter. Enfin, tous ces acteurs sont très bons. Il n'y a rien à dire dessus. Mais, bien évidemment, vous vous en doutez, au vu de la posture que prend le long-métrage, on retient surtout une femme, une actrice, qui je trouve est réellement excellente, du début à la fin, elle n'avait plus grand-chose à prouver, mais elle le démontre encore une fois, et la vache, c'est assez saisissant par instant. Marta Nieto est une actrice magnifique, mais qui bien plus encore que cela parvient à donner à ses personnages une portée universelle et dramatique forte qui se ressent ici tout du long d'une œuvre qu'elle sublime. Au bout du compte, en décalage, Hoteles, est un film que j'ai trouvé vraiment intéressant. C'est un film qui est... Peut-être par moments un peu brouillon dans ce qu'il cherche à mettre en scène. Peut-être par moments qui peut perdre le spectateur assez facilement. Mais pour autant, j'ai trouvé que dans sa grande majorité, c'était un film qui arrivait à être cohérent par rapport à ce qu'il veut proposer en termes d'expérience cinématographique. Parce que, comme je l'évoquais au début, avec un tel concept, on pourrait facilement imaginer un long-métrage qui va se limiter à quelques idées projetées à gauche et à droite, et pas grand-chose de plus. Et heureusement... Le metteur en scène espagnol arrive à proposer quelque chose de plus fort, de plus impactant, de plus émotionnel, de plus ancré dans la société, mais également de plus universel en termes de témoignage humain. Et je trouve que grâce à tous ces éléments-là, En Décalage de Juan Jiménez Espagna, est un film que je vous conseille fortement de voir en salle, je pense que vous pourriez vraiment adorer l'expérience. A plus